Eh bien, salut à tous sur une nouvelle vidéo assez simple parce que aujourd'hui, bah, du coup, euh, on va faire. Bah, on va, je vais vous dire. Voilà, aujourd'hui, on a eu des informations concernant le chapitre 2 de Mad City qui est juste là. Euh, on a des informations assez importantes que je dois vous faire en parler dans cette vidéo. Donc, en fait, voilà, Tyler Sterling, donc, le développeur Donc Time Master, le développeur D'ailleurs, je ne suis pas abonné, c'est pas quand même. Euh... Bah du coup, lui... a dit... Hello guys. Euh non. Pardon. Salut les gars, ça fait un moment que j'ai tweeté. Il fait un moment que... Voilà, il n'a ah, pas fait de tweet. Il a dit, euh, je vous dis juste que chapitre 2 sortira le week-end prochain. là, on est le. Ouais, c'est entre à peu près le vendredi 2 et le samedi 3, quoi. Bref. Il dit juste que l'Electro 2 sortira entre le, euh, bah le, le 2 et le 3 et euh, bah il sortira et franchement, euh, je suis content, voilà, parce que ça fait longtemps, je crois que ça fait 9 mois et demi qu'on attend ça et bah, ça fait longtemps quand même, quand même, ça, ça date et c'est voilà, c'est bien quoi, ça fait plaisir quoi, ça fait très très très plaisir parce que là, ils l'ont mis à jour mais euh, genre ils l'ont mis à jour euh, genre euh, tu vois quoi... Il euh, y a exactement pas longtemps genre... Euh, le 12-6. Donc le 12 juin. Donc c'était il y a pas longtemps. C'était enfin, à peu près... Il euh, y a deux semaines quoi. Donc ça fait deux semaines qu'il n'y a pas mis à jour. Enfin ils ont déjà mis... Enfin, la vraie mise à jour officielle a été le 27. Donc le 27. Euh, mais ni le 126 euh, 6 ils l'ont mis à jour juste comme ça Et je pense que les développeurs sont francs sont francs on dit ça parce que bah ça fait plaisir mais après ils ont un peu menti quand même les développeurs donc voilà je sais que je parle que du matisse sur la chaîne en ce moment mais c'est bientôt je vais faire euh, des vidéos sur d'autres jeux euh, mais pour l'instant je me focalise un peu plus sur euh, ma parce que parce que c'est intéressant, là, il y a des, des jours, euh, il y a le chapitre 2 qui va sortir donc je pense que euh, ce week-end donc le week-end euh, entre 2 et, et le 3 qui va arriver donc euh, ce week-end je pense que voilà je pense que je pense je ferai pas de live mais au moins je ferai peut-être une vidéo, je vais voir pour découvrir le chapitre 2 euh, après c'est pas sûr et je vais essayer de, de faire des vidéos euh, euh, des vidéos euh, pas euh, toutes les trois semaines mais genre des vidéos un euh, peu plus euh, genre euh, tous les deux trois jours à peu près je vais essayer en tout cas. ça c'est un peu compliqué mais je vais essayer voilà merci d'avoir assisté à cette vidéo j'espère que voilà j'espère que vous êtes hype comme moi du chapitre 2 bah franchement ça fait plaisir et j'espère que vraiment vous êtes vraiment hype hype hype voilà c'était juste une petite vidéo pour vous expliquer que le chapitre 2 arrive bientôt euh, parce que c'est vrai que ça faisait très longtemps qu'on l'attendait et bah voilà merci euh, time master plutôt d'avoir prévenu euh, dire ça alors avant de vous quitter dans cette vidéo je sais pas si en disant ça il est, est ce qu'il est franc est-ce qu'il vraiment il dit ça euh, comme ça ou il dit ça genre euh, truc ah ouais euh, genre là il dit ça mais genre la semaine prochaine il va dire alors nous repoussons le chapitre 2 <rire> voilà voilà les gars, il sera repoussé. Euh, il sera repoussé à un mois après ou une semaine. Et c'est ça que j'attends pas du tout. Voilà de la part des développeurs. Et j'espère vraiment qu'ils vont euh, euh, bah, voilà sortir euh, le jeu le plus tôt possible. Merci d'avoir en tout cas assisté à cette vidéo. J'espère que vous aurez de la patience comme il a dit. Et j'espère.. Voilà, euh je te sera vraiment mais vraiment bien et voilà merci d'avoir assisté bah, à cette vidéo et euh, bah, peut-être que je fais une vidéo dans les jours à venir, on sait pas. Bref, merci d'avoir assisté à cette assez... vidéo. Allez, bye, ciao tout le monde, bonne nuit ou euh, bonne journée, je sais pas comment on dit ça. Bref euh, bah bye alors profitez bien de votre vie.